Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais décortiquer l'exemple projecteur. L'objectif de l'exemple est simple ici. Il s'agit de construire un AV-Player, de lui associer un AV-Player View Controller et de lui faire lire une vidéo. Et puis on va observer un petit peu le comportement. Regardons une petite démonstration. En fait, la petite démonstration ne va pas prendre le ton habituel des démonstrations où je vous montre ce qui se passe, parce qu'en fait, AirPlay est perturbé par euh, l'usage de la vidéo, et en fait il ne m'affiche plus exactement ce qu'on voit à l'écran mais il m'affiche simplement la vidéo comme si je voulais la euh, déployer sur un euh, terminal externe. En fait c'est hélas le cahier des charges euh, de AirPlay. Donc je vais vous montrer ça sous forme d'animation, ça va être une démo diaporama. Donc regardons ce qui se passe sur Petit Terminal, bah, tout simplement lorsque j'ai euh lancer ma vidéo et eh bien je peux jouer avec la lancer l'arrêter la vidéo c'est une URL qui est quelque part euh, sur un site web. Et bien évidemment, là je vous la montre avec le terminal à l'horizontale, mais ça marche très bien avec le terminal à la verticale, sauf que bien évidemment c'est moins joli parce que euh, la largeur de la vidéo tient dans la largeur du terminal, et puis euh, les éléments de contrôle euh, sont plus bas, et en haut du coup il y a essentiellement du noir. Je veux dire. Vu le format de la vidéo que je présente ici, il est clair qu'il n'est pas intéressant de la lire avec le terminal à la verticale. Sur Grand Terminal, alors là, c'est euh, ce que j'obtiens lorsque je lance mon application et que je laisse jouer euh, la vidéo pendant un certain temps. Mais bien évidemment, je peux taper sur ce bouton-là. Et dans ce cas-là, ce que ça fait, c'est que je vais demander à afficher euh, un fond qui est différent, donc une image de salle de cinéma. Et puis, euh, en même temps, euh, eh bien je vais le mode Picture in Picture qui va s'activer puisque je suis sur un Grand Terminal et la vidéo continue de jouer. Je peux même quitter mon application et revenir euh, au niveau principal, tableau de bord, le Finder, je ne sais pas comment on appelle ça, et bien euh, j'ai toujours ma vidéo qui continue de jouer, sauf si j'appuie sur Play, sur... dans ce cas-là, ça va la mettre en pause, je peux bien évidemment relancer la vidéo, je peux ici fermer cette fenêtre, je peux ici la remettre dans l'écran, mais à ce moment-là, je réinvoque l'application, c'est-à-dire que je reviens dans l'application et je quitte le mode Picture-in-Picture. Picture. Et je reviens à la situation que vous avez vue sur la première présentation de mon application comme quand je venais de la démarrer. Bien évidemment, le système prend en charge à la fois la rotation et à la fois le side-by-side, side. vous voyez ici que euh, je n'ai pas une partie de ma vidéo qui est cachée, elle a simplement été rapetissée, et que je continue à pouvoir la regarder tout à fait normalement, tandis que je peux consulter la liste de mes contacts à côté. Regardons donc le code de cette application. J'ai tout mis dans le view ViewController, et je commence bien évidemment par importer AVKit et AVFoundation. Je commence d'abord par dire que je réponds au protocole AVPlayerViewControllerDelegate. Ensuite, j'ai un certain nombre de variables qui sont un AVPlayerViewController, une URL qui est l'URL de la vidéo pour mes tests, une UIImageView qui contient la photo euh, d'une salle de cinéma, et puis euh, une variable type booléen qui me permet de savoir si la couverture est active, en fait, si euh, je suis en mode picture-in-picture euh, -picture ou pas. Ensuite, le viewDidLoad est assez simple. Ce que je fais, c'est que je commence par construire mon AVPlayer en lui associant ici l'URL de la vidéo. Je vais mettre ce player dans l'attribut player du viewController, donc je l'associe au viewController. Et puis, je lui dis de jouer. Alors là, il y a euh, un petit truc, j'ai mis un moment avant de pouvoir m'en sortir parce que il faut que j'insère la vue dans le viewController. Alors, en fait, il faut que je fasse une première chose qui est de dire que je vais créer un child view controller dans le view controller et je transmets mon player view controller. Pourquoi? Parce que sinon, je vais avoir un problème. Je vais avoir la vue qui est embarquée dans le euh, player view controller qui va, en fait, potentiellement avoir deux view controllers. Et ça, il n'aime pas. On faisait des choses un petit peu euh, similaires quand euh, on avait un navigation controller, mais la navigation controller n'est pas un view controller, c'est un petit peu différent. Donc ici, je fais un add child view controller. Ici, je fais un self view add view de player vc.view. Si je n'ai pas fait ça, je vais avoir un problème à l'exécution parce que j'aurai plusieurs euh, view controllers associés à la même view. Et là, en fait, visiblement, euh, il accepte. Ensuite, il faut que je dise que la vue qui est embarquée dans le player VC a la même frère que la vue par défaut. C'est comme ça que j'ai réussi à le faire fonctionner. Et enfin, puisque je réponds à un protocole de délégation, je dis que c'est moi le délégué. Et puis je lance un positionné, tout va bien. Donc ça, c'est classique, c'est pour cacher la barre de statut. Toujours aussi classique, vous avez le view will transition ViewWillTransitionToSize pour gérer la rotation ici vous avez l'appel à la méthode positionnée, alors en fait je ne fais que positionner en fait la photo de la salle de cinéma, celle que vous avez vue quand j'ai fait la démo par image sur un grand terminal et euh, maintenant je remplis enfin deux méthodes qui sont des méthodes du protocole AV player view controller delegate qui euh, vont se déclencher juste après que j'ai démarré le Picture-in-Picture Picture, ou juste avant que j'arrête le Picture-in-Picture. Picture. Et qu'est-ce que je fais Eh bien je positionne simplement Active comme il faut pour que ici euh, le positionnement ait un sens et ici je fais un Sell View Add Subview de couverture et puis j'appelle Positionner, et ici je fais un Remove from Superview de couverture, donc je le fais en fait apparaître et disparaître, de manière à ce qu'il ne perturbe pas l'affichage de euh, ma vidéo, sinon il ne serait pas forcément au endroit. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc en guise de conclusion, on a vu dans ces séquences comment vous pouvez embarquer des vidéos dans des vues, plutôt des vues contrôleurs, et en particulier comment du coup vous pouvez insérer un système de vidéos dans vos applications et finalement quand on regarde les choses on réalise que c'est relativement simple et que quand vous faites des choses basiques, il n'y a vraiment pas de souci, c'est absolument trivial, Si vous faites une application qui a besoin de jouer des vidéos par moment dans une sous-vue, c'est extrêmement trivial. Je vous remercie de votre attention, à bientôt